Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le défi saut en hauteur J'ai récupéré les deux meilleurs riders en street trial de France De la planète, on sait pas encore, on va voir On va se défier en son en hauteur, on verra qui ira le plus haut Donc pour ça je vous présente John Langlois Salut Et Théo Colomb qui est avec nous Salut, ça va la forme oui, nickel. Alors pour le défi on s'est sorti une barre de son hauteur, c'est comme en athlétisme. On a la barre ici, ça va aller 80 cm, 90 cm, 1m, après on passera à 500 mètres, 1m5, 1m10, 1m20, on verra. On va commencer tranquille. Pour déterminer l'ordre de passage, on va se faire un petit chifoumi. Celui qui perd, il commence. est caillou, ciseaux. John commence à caillou ciseau. Ah là là, je suis deuxième, Théo est troisième, c'est parti, première barre les gars, 80. Allez, 80 cm. Allez John à toi. C'est parti. No Qu'un liste oblige, j'y vais sans élan, le vieux latéral Yes, la passe, première barre C'est bon, pas trop plein de sable Si, si, un peu dans, dans, dans le froc, là. <rire> Partout. Ça va te motiver pour la suite Tout, deuxième barre, 90 cm voilà. <rire> C'est galère Allez Chose du 3-6 là ensemble c'est bon allez Théo Allez oh Bon c'est parti on passe à 1 mètre de haut oh oh mètre validé autour d'Aurélien oh ça me plaît ça commence à faire là un mètre oh oh oh ah nope. il y a du béton là on va quand même faire un deuxième essai hein, parce que je pense que ça va passer oh moi bon, je valide Dans le sable c'est validé. On a passé la barre des 1m, maintenant on va faire tous les 5cm. Donc là on est à 1m5 maintenant. Allez Ouais je tentais le backflip là, le backflip c'est pas passé. J'aurais le droit à un deuxième essai. Bon avec tous ces supporters maintenant il va falloir passer, hein. je suis obligé. Ça c'est eux ils m'ont motivé là, c'est pour ça. Allez Wouh. Il y a du challenge aujourd'hui. Du coup là, on monte un peu, 1m10. Je pense qu'avec un street trial, ça va être vraiment compliqué là déjà. Oui. Allez. You. Avec Théo, il faut toujours rester à la fin de la vidéo. Juste après son saut, c'est le meilleur. On va être à 1m15. On va voir le petit qui est là. Tu peux venir avec nous, juste deux secondes. Tu mesures combien 1m20. Ok, vas-y, viens voir. Bon, par rapport à la barre Ah c'est presque ça T'imagines on va te sauter par-dessus Ben, t'es chaud Allez, Allez c'est parti Allez. 1m15 validé Allez t'as pas bon. Allez Moi j'ai jamais réussi à la barre 1 m 15 donc euh, c'est symbolique. Aujourd'hui s'il passe beaucoup de bleu Allez Théo Allez oh. Et en plus je suis resté sur le vélo. Et on va reprendre notre cobaye il fait 1m20 normalement. On va être pile poil. Viens voir. Comment tu t'appelles Amoré. Tu passes ici. Si. Pile poil. Franchement, pile poil. Éloigne-toi un tout petit peu. Si on tombe, c'est parti. Prends-nous. Ouais. Allez, allez, Hop ouais. Quand On va être là, ça commence à ouais. C'est un peu comme ça, ouais. ouais. Allez, Théo ouais. Ça devient chaud. Ah ouais, il n'y a plus de barre après. Allez, y ouais. Du coup 1m25, on est sur nos records je pense, on va voir si ça passe, John parti Allez, on se ou pas Il a encore temps de marquer dans les commentaires qui va gagner ce premier défi les gars, marquez vite dans les commentaires, John il va arriver no. Deuxième essai ou pas ah, Deuxième, alors, on un deuxième, essai. deuxième. on me laisse un deuxième essai, Ouais. mais d'abord On y va deuxième. déjà, on va dire, on y va déjà, faut du suspense no. On Faut pas aller trop vite hein, il là là, y a la pression aujourd'hui Oh. Nope yes. yes le match n'est pas fini Égalité du coup on a perdu tous les trois. On a le deuxième essai maintenant. Qui va passer Allez oh. Alors John, 1m25 validé. Attends. Mais la pression là. Allez, deuxième essai pour Relien. je pense que cette fois-ci ça passe. Oh. Oh, il était là. Yes Il revient dans le game Allez. Oh. On augmente 1m25 c'est validé. On peut faire un petit check déjà. Yes Gros level, juste avant de passer sur la barre des 1m30, le truc qu'on n'a jamais fait tous les trois, on va aller se triter un petit coup là-bas, se lancer des défis et on reviendra sur cette barre d'1m30 voir qui va réussir, donc restez bien jusqu'à la fin. <musique> Du coup, pour aller rider dans la ville, j'ai changé de vélo, j'ai pris le vrai trial pour faire des tricks de fou. Là, on va se faire des lignes chacun, se lancer des petits défis. Et je crois que Johnny, il a une petite ligne ici pour commencer. À toi. Nice. Vas-y, on change de spot. Du coup on a trouvé la même barrière que tout à l'heure. Une barrière de parking. Cette fois-ci si on la touche bah on va tomber, elle va pas bouger elle. Donc moi je vais essayer en mode vraiment trial et vous les gars, en bunny hein. En bunny comme tout à l'heure. C'est parti le petit coup. Bon, petite synchro, on a trouvé un spot sympa pour le street là. Monter, planter, foot jam whip en même temps. Ça, fini miroir. Allez. Un rhum, s'il vous plaît. Oh. Vas-y je me chauffe, j'ai essayé de monter sur un poteau là. Du coup on s'est trouvé une petite descente, l'idée ça va être de faire la plus grande distance en os maniol comme ça, avec le trial, ça va être compliqué mais peut-être vous avec le street il y a moyen d'aller juste en bas Allez on va essayer On essaye Je, oh. Je vais tenter un départ un peu différent moi Avec les patins c'est pas facile hein C'est chaud yes. yes. Vas-y, on change de spot On va trouver le petit défi Trial, l'idée c'est de faire les trois étoiles, en trial ça va être plus simple avec le street un peu plus compliqué, on voit ce qu'on peut faire. Là, sautez là, et allez sur le 3 Vas-y Théo 3ème Tony, vas-y Le trial va parler. Allez, je fais le retour. Ouais, <rire> ouais. <rire> Oh, Vous <rire> compté, non C'est validé, moi, je dis. Le petit passage, là, très technique et très dangereux. Je vais monter sur ce premier bloc. Et l'idée, ça va être d'aller tout là-haut. Mais attention, regarde ça. Viens faire un zoom ici, là. Regarde si je tombe trop à droite, ce qui m'attend. Il faudra pas tomber, là. Allez, action de ouf, on a trouvé un avion, on va essayer de monter dessus par l'aile, je sais pas si c'est possible d'aller sur le toit, on verra, en tout cas ça va faire un truc bien stylé, un avion, je suis jamais monté sur un avion. Yeah c'est parti pour la finale, la barre 1m30 qui va la passer, c'est maintenant, on est chaud là, allez on y retourne, c'est parti. parti, là on est chaud on est chaud. Qui va réussir en premier ou qui va réussir tout simplement déjà est ça, la question. John, toi le premier oui. oh oh oh est que... Easy oh, oh, Le mec, si t'avais si ça Je ouais, me suis arraché les épaules oh. Nope ah, bah, bah. C'est un échec. Je vais me donner un deuxième essai juste pour la conscience, mais John pour l'instant a gagné. Théo, t'essayes Vais-je égaliser ou vais-je mourir dans la honte <rire> Nope Wow oh yes. A Théo, allez, son deuxième essai. 3 cm, 1m33 à peu près. Ça va se jouer maintenant. La finale, restez bien. C'est ce saut là qui est important. Ah non, c'est plus possible. On ne peut pas faire plus là. Ou le vent. On est au max du max. À peu près 1m35. Bonne chance. Allez, merci. Nope. Il commence à faire vraiment haut. Ouais. C'est chaud là. Allez. hop, hop Oui oh. Ah je crois qu'on peut pas plus haut là, c'est bon. Il nous a mis la pression un peu là. Il l'a fait en deux essais donc si on y arrive en un essai, on l'a battu logiquement. Vas-y hein, allez go. Allez, allez. allez. Oh. <rire> Ça passe là, non C'est passé On va le chute ou pas Là je suis pas sûr que ça soit validé. En tout cas, c'est arrivé derrière. Belle figure tu vois. Belle figure Oh, il est passé je derrière. Hein. Je suis passé derrière hein. de de de de de de de mais... Demi-validation, je le réessaye une fois quand même. Nope Voilà, j'aurais fait euh, bah, du premier essai euh, en mode euh, fausse burie, hein C'était déjà pas mal. C'est passé hein. Théo à toi, Ce qui va égaliser. Ouais, ah il faut absolument pas que je mette de pied là. Attention si Théo passe maintenant qui réceptionne sur les deux roues. Il aura gagné logiquement. Allez bah, pas pas Allez, je gagne quoi On prend toi je okay. Et euh, Un pouce bleu. Ouais. Allez, la victoire ah, Nope Les deux routes t'as voulu rouler dessus en fait. <rire> Allez, le deuxième essai de Théo pour égaliser, c'est maintenant. Allez Allez, Allez No. <rire> Allez n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu cette vidéo Et si vous voulez un deuxième épisode peut-être avec une plus grosse rampe Avec un VTT Allez suivre John et Théo C'est tout dans la description Et je vous dis à lundi 18h comme d'habitude Ciao les gars, pensez à vous abonner Ciao Ciao. ciao. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur oréliens.fr A la semaine prochaine Ciao